Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte les petites anecdotes avec l'envers du décor des salles de cinéma et les gens qui les peuplent. Euh, alors, 2017, mi-juillet. Peut-être pour certains d'entre vous, ça ne vous dit pas grand-chose. Ça vous dit peut-être la sortie d'un gros film, ça vous dit peut-être euh, des vacances d'été, ça vous dit peut-être du repos. Moi, je me rappelle de ce moment-là très précisément. Parce que c'est le jour où j'ai eu le plus de chance au monde. Et à la fois où ce fut une vraie expérience. Mi-juillet 2017, un dimanche, vers 17h, il y a eu une inondation assez rare. Parce qu'en fait, il a fait tellement chaud avant, que lorsque d'un seul coup, le ciel s'est assombri et qui s'est mis à pleuvoir des trombes, il s'est passé ce que tout le monde redoutait. Alors moi personnellement, à ce moment-là, quand ça a commencé, j'étais en train de terminer mon service, et j'étais en train de me diriger vers une autre salle de cinéma pour regarder un film. J'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas bien se passer. Parce qu'en gros, pour vous donner un ordre d'idée, je suis parti du cinéma, il a commencé à tomber des trombes, et je me suis dit, c'est bizarre, là, l'eau, elle ne part pas. Parce qu'en gros, dans la rue... Il y avait une couche de flotte. Ce qu'il n'y a jamais normalement, hein, parce que les canalisations elles sont faites là justement pour évacuer l'eau qu'il y a dans la rue. Là, ça n'était pas le cas. Je me suis dit, ça pue, il va se passer quelque chose. Je vais dans mon autre cinéma, je commence ma séance, au bout de 5 minutes de film, ça s'éteint, et il y a un técos qui vient nous voir et qui nous dit, euh, il va falloir évacuer parce qu'on ne pourra pas vous faire la projection, il pleut trop. Je me dis, ouh, ah ouais... Je suis parti au bon moment. Et je l'ai encore plus pensé lorsque j'ai vu dans la conversation qu'on a avec les membres de, du cinéma où je bossais avant, où ils ont commencé à évoquer que bah dans le cinéma où je bosse, ils ont carrément dû lancer l'alarme incendie, faire évacuer tout le monde, parce qu'il y avait des salles qui étaient inondées. Et là, je me suis dit « J'ai fini boulot pile-poil au bon moment, j'ai pas eu à évacuer les gens ». C'est la seule fois où il y a eu une grosse évacuation comme ça, où j'aurais pu faire partie des gens qui ont fait évacuer, mais où je ne l'ai pas fait. Et ensuite, quand on est arrivé le lendemain au cinéma, parce que le lendemain, je suis quand même arrivé pour aller bosser, j'ai vu un peu l'étendue des dégâts, c'était un peu la cata. En gros, on avait notre réserve dans laquelle il y avait toutes les boissons et le pop-corn qui étaient inondées, donc on a dû tout sortir. Il y avait une des salles qui était légèrement sous-sol, pareil, inondée c'était vraiment compliqué, et il y avait des salles aux étages où il avait tellement plu en fait que l'eau avait perforé certains bouts de cloison et où du coup il y avait de la flotte dans certaines salles heureusement il n'y avait pas de la flotte au niveau des projecteurs parce que réellement ça a été la plus grosse crainte qu'on a eu en cabine on s'est dit clairement qu'il y avait eu au moins un ou deux projecteurs qui avaient été recouverts de flotte et qu'il allait falloir en changer coup de bol aucun projecteur n'a été endommagé, on s'est vraiment dit qu'on avait un gros coup de chance pour ça parce que ça semblait surréaliste de voir tout être inondé, d'avoir dû évacuer des gens, d'avoir eu le cinéma qui s'est à moitié mis en rade à cause de la pluie, et de se dire non, les machines sont ok. Mais vraiment, cette mi-juillet 2017, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que j'ai jamais vu autant de pluie tomber d'un coup, et surtout jamais vu une telle couche de flotte rester à Nantes. Vraiment, il y avait minimum ça. Je pas raconté, mais en gros, j'ai pris le bus pour rentrer chez moi. À un moment, le bus, il est passé dans une rue. Il y a de l'eau qui est rentrée dans le bus. Tellement il y avait de la flotte. C'était surréaliste. <rire> voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois. Dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.